السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأعزاء المستوى الأولى بكريم معكم أيها السلام عليكم وعلى قناتكم جاكم جي لفهم الاستعاب اللغة الفرنسية إذا الهدف لنا الرئيسي هو تحضير امتحان جهو بشكل ناجح نقترح لكم في قوة السيل في هذا الفيديو ديال لبعضة مغفاية إليكم ان الفيديو Je de Les figures de la On voit naître le drame On voit se développer Attention son le paroxysme Et finir par les embrassades dans les murs. Je de Les figures de cils de la boîte à merveille damas Frivi on voyait naître le drame, on le voyait se développer atteindre son paro... euh, paroxysme paroxysme et donc on va vous parler de la les style de la boîte à merveille d'Ahmaz Frivi on voyait naître le drame, on le voyait se développer atteindre son paroxysme et finir dans les embrassades ou dans les larmes On voit le drame on le voit se développer, etc. On voit naître, drame on le on naître, le drame on le matin débordant d'enthousiasme, il a dit enthousiasme, et ne manque jamais le soir de trouver quelques motifs de chorale et de pleurs. Alors, chorale et de pleurs, c'est même qui est de et le plus de l'enthousiasme. Il a dit qu'il a dit chorale et de pleurs. Il a dit antithèse. a antithèse. Ma mère se cachant le visage dans ses deux mains, posant un long sanglot et se met à pleurer à chaudes larmes. Et maintenant, l'expression à long sanglot et se met à pleurer à chaudes l'arme. C'est avec l'expression, "à chaudes larmes. C'est une sorte de hyperbole. Chaude larmes. Chacune des Chacune des antagonistes, ça veut dire des rivaux ou des rivales, pour ce qu'ils parlent ici de la femme. Chacune des antagonistes ou des rivales penchait hors de sa fenêtre, gesticulait fenêtre dans le vide, crachait des injures que personne ne comprenait, s'arrachait. Les cheveux possédaient des démons, possédaient des démons, de la danse, elle faisait d'étranges contorsions. Alors, il y a ici plusieurs. Il y a ici deux types de figures de style métaphore et gradation. Métaphore et gradation. Alors, les femmes ici comparent comme des démons, tout simplement. Alors, c'était une tempête, un tremblement de terre. Le déchaînement des forces obscures, l'écroulement du monde. Alors, il y a gradation aussi parce qu'il y a des expressions mis en ordre d'une façon croissante et hyperbole. Pourquoi hyperbole Parce qu'il y a des expressions vraiment d'amplification ou d'exagération, comme l'exemple de tremblement de terre. C'était un tremblement de terre, un déchaînement de force, l'écroulement du monde. Là, je vois ici. Hyperbole. un tremblement de terre, l'écroulement du monde. Voilà. Mes oreilles étaient au supplice, mes oreilles étaient au supplice. Mon cœur dans ma poitrine heurtait avec force les parois de sa cage, les sanglots mitouffèrent et j'y aux pieds de ma mère sans connaissance. Oh, il y a ici trois. Figure du style, métaphore, gradation et hyperbole. Mes oreilles étaient aussi plissées, mon corps dans ma poitrine heurté avec force. C'est ce qu'on appelle ici l'hyperbole. Avec force, les parois de saccage. Il y a aussi parois de saccage. Euh, métaphore. Il y a aussi il y a des expressions mises en ordre croissant son bras zéro entama timidement sa chanson timidement sa chanson on timidement sa chanson c'est une sorte de personnification en bras zéro C'est un et si c'est une sorte de personnification attribue des traits humains et des expressions de timidement alors à la maison, ils faisaient trembler les murs. On racontait les moindres furtifs Tellement leur corde vocal était à toute épreuve, et devenaient dans la rue à fort, à folle et gentiment mignard, <t> mignard <helemaal> de. Ah, <backup> ça <t 'ender> <t 'en> Alors, on continue à la maison. Elle faisait trembler les murs en racontant les moindres furent. continue à la maison, il faisait trembler les murs. On racontait les moines futilités tellement leur cadre vocal était à toute épreuve. Ils devenaient dans la rue affront et gentiment minaudières. Voilà. Alors il y a ici deux types de figures de style antithèse. Pourquoi Parce qu'il y a deux mots qui sont contraires. Par exemple. Le euh, elle faisait trembler le mur on le moins de faisait tellement leur corde vocal était en toute épreuve voilà cette expression là il y a aussi trembler le mur voilà cette expression là vous dites tout simplement leur bruit est vraiment était assourdissant La tremblée du mur Tellement leur cordes vocal était à toute épreuve, c'est ce qu'on appelle l'hyperbole. Il y a aussi affon et gentiment minaudier, ça veut dire silencieux. Ah voilà, trembler les murs, trembler les murs aussi, c'est une sorte d'hyperbole. Bon, il y a des expressions qui sont opposées. Ce qu'on appelle l'antithèse, et en même temps hyperbole. Par exemple, il y a tremblé le mur. Et l'exemple de gentiment minaudière et aphone. Alors il y a l'antithèse et en même temps l'hyperbole. Je sanglotais à fond l'âme. Fond l'âme. C'est une sorte de hyperbole. Toute la maison dormait encore ça veut dire les habitants de cette maison c'est une sorte de métonymie métonymie c'est un... une figure de style oui. c'est une figure de style de substitution ça veut dire qu'on peut remplacer un mot par un autre au lieu de dire toute la maison on peut dire les habitants dormaient encore voilà c'est tout pour le moment je vous laisse maintenant pour euh, comment faire identifier les figures de style